Et par endroit, par contre, on les perd, donc ils ont été probablement réutilisés, on les a récupérés en fait. Ensuite, à 2 mètres, mm -hmm. on est à 90. On réalise un relevé sur papier millimétré du mur en fait, donc on relève en coupe. L'objectif premier, c'est de pouvoir reporter en fait sur dessin, sur papier, son profil.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 à la mémoire d'un personnage important. On n'a pas toute l'inscription. Dans ce tombeau repose de bonnes mémoires, trois points de suspension qui vécut plusieurs années et qui mourut en paix. Le. Plusieurs questions se posent. Qui pouvait fortifier à l'époque ce domaine, cette agglomération Quel est le niveau de l'aristocratie qui peut se permettre ce type d'investissement sur un tel site.